Bon, le vrai antinaturalisme, je pense que, historiquement, ça s'est un peu passé comme ça. Hein. On a constaté, au départ, c'est le racisme et le sexisme et d'autres euh, visions du monde qui sont des essentialismes. Alors, essentialisme, c'est un peu difficile à cerner ce que ça veut dire, mais ça veut dire, grosso modo, que l'idée qu'en chacun d'entre nous, il y aurait une sorte d'essence, de par exemple, que moi je porte parce que je suis un homme, c'est souvent, on imagine souvent que c'est lié aux gènes, euh, depuis qu'on a découvert les gènes, on a un peu identifié les gènes à l'essence, parce que les gènes sont héritables, donc on hérite l'essence de ses parents. Euh, l'essence, c'est un peu ma nature, c'est ce qui fait euh, que je suis moi. Euh, par exemple, j'ai entendu dire que si un chat, on le, le nourrit vegan, c'est plus un chat, ça, ça va à l'encontre de son essence de chat, l'essence du chat, c'est d'être euh, carnivore, etc., etc., l'essence... Bon, et le sexisme, bon, c'est souvent euh, cette vision essentialiste et se, se euh, caractérise souvent par un devoir être. C'est-à-dire que, par exemple, une femme qui fait de l'haltérophilie, oulala, là un homme qui fait de l'haltérophilie, ça va bien parce que ça va bien avec son essence. Une femme, qui, une femme par essence a les, les muscles moins développés et donc elle contredit, c'est contre nature, qu'elle fasse de l'haltérophilie, etc. Euh, donc Ces visions du monde, racisme, sexisme, etc., sont souvent fondées sur, sur l'essentialisme qui est, à mon avis, quelque chose qui, qui n'a aucun fondement. C'est-à-dire qu'à une époque, on expliquait le monde par la présence des essences, en particulier on expliquait euh, la transmission des caractères entre, en, entre parents et enfants. Je pense que c'est une des grandes euh, sources de cette idée d'essentialisme. Que, que nous héritons une essence de, de, de, de nos parents. Aujourd'hui, on, on a des connaissances scientifiques qui nous permettent d'avoir bien d'autres explications que les histoires d'essence sur la transmission des caractères. Donc cet essentialisme n'a aucun fondement, ni philosophique, ni, ni scientifique. Cette essence était vue comme quelque chose d'inaltérable, inaltérable à la fois de fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le changer. Par exemple, il y a l'expression « la nature revient au galop ». C'est-à-dire si on essaye de changer la nature d'un être, eh bien, il, fi il finira par revenir quand même. Euh, L'essence est donnée par nature, par une sorte d'entité qui veut qu'on qu ait cette essence et qu'on se conduise d'une manière conforme à cette essence. Et donc l'antiracisme et l'antisexisme ont eu à cœur de contredire l'essentialisme. Alors, il y avait deux façons possibles de contredire l'essentialisme. Première façon, de, qui est de dire que eh ben, l'essence n'existe pas, la nature ne donne pas d'essence. Euh, la nature, c'est simplement un ensemble de faits physiques disparates. Euh, on peut l'analyser scientifiquement, mais nulle part, on ne voit quelque chose qui serait de l'ordre de, du devoir être, de quelque chose en nous qui voudrait dire que nous devons nous conformer à une certaine essence, euh, que nous aurions euh, quelque chose qui... Euh, voilà, nature la, solution, euh, la nature ne donne pas d'essence. La deuxième solution est la nature ne donne pas d'essence aux êtres humains. Et malheureusement, c'est cette deuxième solution qui a été choisie par l'antiracisme, euh, l'antisexisme et toutes les luttes pour l'égalité entre humains, qui a été choisie, je dirais, massivement, pas forcément par tout le monde, mais quand même 99%, c'est ce qui domine largement aujourd'hui. Donc la solution 1, c'est... Les différences, y compris génétiques, données par nature, ne, donnent, ne constituent pas des essences, ne sont pas inaltérables, ne sont pas des devoirs-être, y compris pour les non-humains. Aucune différence d'essence ne sépare un humain d'un cochon, etc. Donc ça remet en cause le spécisme. La solution 2, la nature continue à distribuer des essences, sauf, sauf aux humains. Le cochon est un cochon par nature, les humains sont des humains par nature, mais ils ont tous la même nature. Et ils ont la nature de ne pas avoir de nature. C'est une phrase qu'on trouve souvent comme... qui, qui est autocontradictoire, de façon évidente, mais souvent ce genre de pensée aime bien dire des phrases autocontradictoires, euh, comme si c'était l'expression d'une sagesse supérieure ou quelque chose comme ça. Alors que la nature de ne pas avoir de nature, ça ne peut rien vouloir dire. Enfin, ça ne peut rien vouloir dire. Donc, les, pas de différence génétique. Euh, significative entre les humains, c'est la conclusion de la solution 2, euh, qui est de dire les humains sont, euh, euh, sont tous égaux. C'est la page blanche euh, donc, qui a été critiquée hier par, par Pierre euh, et qui, est, qui a été maintenue euh, par, euh, de façon massive, dominante, par euh, les, les mouvements antiracistes et, et antisexistes. La solution 2 est celle massivement choisie par l'antiracisme et l'antisexisme, c'est un faux antinaturalisme. C'est-à-dire que ce n'est pas un antinaturalisme qui dirait, c'est des conneries de dire qu'il y a une nature qui nous dit ce qu'il faut faire. Au contraire, c'est une sorte de partage de l'univers, c'est dire à Mère Nature, occupe-toi de ton domaine qui est les animaux, et nous on a un autre domaine, donc il y a l'idée de nature et culture, toi tu t'occupes de la nature, nous on s'occupe de la culture. Nous, les univers de l'humanité, c'est le domaine de la liberté, de l'indétermination, de la culture, euh, de l'éthique, de, de l'histoire, et tout ce qui est proprement humain est socialement construit et ne dépend pas de, de déterminisme naturel ou, ou, ou, ou matériel. Donc ça, c'est la thèse de cette vision antiraciste et antisexiste. Et de l'autre côté, il y a l'univers naturel, par contre, ce qui est le domaine des lois immuables, de la détermination matérielle rigide, de l'instinct, de l'absence d'éthique, du devoir être de l'immuable, euh, donc euh, en passant, je note que cette partition, elle reprend de façon presque à l'identique la partition du monde faite à l'époque antique entre le monde euh, terrestre euh, qui est le monde des choses qui évoluent, qui, qui, évolue, qui passent et qui meurent, et le monde supralunaire qui est les astres éternels qui sont euh, soumis à d'autres lois complètement immuables et et éternel. Bon, une conséquence, discours délirant sur la page blanche. Je pense que Pierre a dit très bien à quel point c'était délirant hier. Euh, théorie fausse et inopérante sur l'origine des problèmes. Là aussi, euh, je renvoie à tout ce qu'a dit, dit Pierre. Hein. Euh, notion d'égalité cramponnée sur l'égalité factuelle des capacités, c'est une égalité qui est en fait fausse. C'est-à-dire qu'on on a un antiracisme aujourd'hui qui... qui, qui euh, qui, qui a raison dans sa conclusion, c'est-à-dire de dénoncer le racisme, mais qui le dénonce à partir de, de propositions fausses. Comment peut-on penser que l'antiracisme est solide quand il euh, se fonde sur, des, sur, sur, sur une notion d'égalité qui, qui ne, ne tient pas debout L'idée selon laquelle si un comportement humain négatif ou une différence significative entre les humains, par exemple tout particulièrement d'intelligence, résulté des gènes, elle traduirait une volonté de la nature et serait inéluctable. Alors là, je prends une citation de Catherine Vidal, citée par Pierre hier, les, elle parlait de fait naturel et donc non modifiable. Euh, comment une personne censée peut avoir dit une telle phrase, une telle aberration, que parce qu'un fait est naturel, c'est non modifiable Ça, Je pense que là, on a vraiment la, la traduction, euh, l'aveu, la, du naturalisme, de cette euh, vision du monde prétendument antinaturaliste. Donc on doit absolument nier l'influence de la nature sur les humains, et tout mal résulte d'une construction sociale. Euh, <coughs> un exemple historique, c'est je crois en 2002, non j'ai pas mis la, la date, en fait, c'est au début des, des premières années 2000, donc Natural History of Rape, qui est un, le Rape c'est le viol, donc, une histoire naturelle du viol, euh, c'est un livre qui dit euh, ben voilà, euh, si les hommes violent, euh, c'est une tendance qui a été favorisée euh, par l'évolution chez les hommes, parce que les hommes qui violaient avaient plus de descendants. Voilà. Une explication Darwin, darwinienne euh, euh, qui n'a. Je ne sais pas si elle est juste ou pas, je n'ai pas lu le livre, euh, il paraît que, que c'est contestable, bon, je ne sais pas. Ce que je constate surtout, c'est que c'est c'est une... Euh, ça crée une levée de bouclier. C'est-à-dire que ça a été vu comme une tentative de justification du viol. -à dire dire euh, les hommes violent parce que ça, euh, ça a ça augmenté leur descendance, quelque part, ça voudrait dire que c'était justifié de violer, puisqu'ils ont eu plus de descendance. donc euh, ça les a justifiés. Alors que ce n'est pas une justification du viol, je veux dire, c'est pas... Euh, c'est juste le constat d'un mécanisme qui a pu donner lieu au, au viol. Euh, et à minima, comme l'idée que si les, violeurs sont violeurs par si les hommes sont violeurs par nature, on n'y peut rien. C'est dans leur nature. Et bon, il y a eu le, le, le truc, euh, la solution bonobo, euh, expliquée par Pierre hier. Je ne sais pas si vous étiez tous là, mais c'est l'idée qu'on qu peut aussi amener par des mécanismes de, de sélection des, des hommes, par exemple. Enfin, je ne sais pas comment ça pourrait être mis en place, mis, mis en œuvre chez les humains, mais pour moi, ce ne serait pas une mauvaise chose. Je veux dire que les, les tendances mauvaises chez les, les hommes, chez les mâles, dans l'espèce humaine, oui. C'est juste pour dire, donner un exemple dans, euh, dans The Expanding Cercle, Dans le cercle en expansion de, de, de Carcivière, il donne l'exemple de la contraception et de l'IVG qui, qui, qui rend le viol du coup maladaptatif, puisque ça ne permet plus de se reproduire et ça, permet, et ça, ça expose que au risque de se retrouver en prison et donc exclu du tout génétique. Qui, qui est quelque chose déjà en place et qui pourrait peut-être déjà en soi permettre qu'au bout de N générations, le, cette, cette tendance chez les hommes à violer euh, disparaisse. Donc ça ne veut pas dire qu'on est laissé sans solution. Ça ne justifie pas le viol, ça ne nous laisse pas sans... Mais en, en plus, savoir si c'est vrai, ça nous permet de connaître les, les causes du problème. Donc c'est quand même précieux, si on veut faire disparaître le viol, de savoir... De quoi ça vient Mais ça a été considéré comme euh, quelque chose d'horrible de dire ça par... Euh, voilà. Alors donc, je, je répète ce que j'avais dit, hein, la solution 2 donc, est incompatible avec l'antispécisme. Si tenir que tel ou tel groupe humain a pour des raisons génétiques de moins de capacité intellectuelle est insultant pour ce groupe, donc est un signe d'infériorité, alors les cochons, euh, soit on dit que les cochons sont aussi intelligents que les humains, alors ah bon, pour les cochons, déjà, c'est peu vraisemblable dans certains domaines, mais bon, euh, avec d'autres animaux, on va vraiment avoir des problèmes. Euh, soit on dit que les cochons sont inférieurs. Donc, dans les. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Euh, et je dirais que c'est incompatible, euh, pas seulement avec l'antispécisme, mais par exemple, c'est incompatible avec la, la défense des handicapés mentaux. Euh, qui sont. Euh, et il y, y a plein de gens qui se, se sentent obligés de dire. Mais non, les handicapés mentaux ne sont pas moins intelligents. Bon. Ils ont, euh, il y a des handicapés mentaux qui n'arrivent même pas à reconnaître leurs parents euh, tellement leur, leur cerveau est atteint. Mais on va dire qu'ils ont quand même une intelligence quelque part. Ou trouver des, des manières de s'en sortir. Mais si on accepte donc, le raisonnement de, de, de cet antiracisme et cet antisexisme, on est mal pour, pour beaucoup de choses. Donc pour sortir du sexisme... Il faut construire plus que détruire. Donc, ça, c'est mon idée. Il faut construire une vision du monde non, non sexiste. Il ne s'agit pas de détruire euh, un mal qui serait une construction sociale, mais il faut. Et, qui serait quelque chose qui serait venu se, se surimposer à la nature. Mais il faut construire quelque chose de nouveau qui va, euh, je ne dirais pas contre la nature, parce que la nature n'a pas une volonté, mais qui modifie notre héritage naturel. Tu, tu voulais dire quelque chose L'intelligence, euh, tu parlais des, des handicapés mentaux euh, vraiment euh, considère euh, sans intelligence, mais le terme d'intelligence fonctionne en retard, donc vais savoir si tu l'as précisé, euh, est-ce qu'il y a une notion d'intelligence émotionnelle qui existe aussi pour toi Oui, oui, sans doute. En fait, je ne sais pas. Je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans, mais euh, sans doute. Mais il y, y a aussi des des gens qui sont handicapés de l'émotion, de, de, de, de l'empathie, par exemple. Les gens, et je pense qu'on trouvera des raisons génétiques pour trouver qu'il y a des gens qui sont euh, des, des, ce qu'on appelle des, des psychopathes, c'est-à-dire qu'ils sont incapables. Bon, euh, Voilà, il faut considérer que ces gens sont inférieurs, je ne sais pas. Euh, enfin, je pense qu'il y a un problème dans leur... Euh, euh, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont inférieurs. Je pense qu'on doit leur donner les mêmes droits, on doit, on doit défendre leurs intérêts autant que... Ouais. Non, mais je veux parler plus d'intelligence émotionnelle. Est-ce que tu penses qu'un handicapé peut avoir plus d'intelligence émotionnelle qu'une personne comme toi euh, peut-être comme moi, oui, sûrement, oui. <rire> non, je ne sais pas. Euh, euh, mais pour moi, c est, c est pas, ça n'a pas d'importance. Ouais, pour moi, ça en va. Pourquoi Et c'est ensuite ça touche. Parce que ça me touche. Parce que... Parce que ça me touche. Oui, mais sur sujet, par rapport à ce euh, qu'on discute, sur sujet. Pardon Non, mais Pardon. justement, après, je pense que c'est pas mon sujet. Mais je pense que, bon, moi, mon sujet, c'est de dire que ça ne... Justifié. Ça, ça ne devrait pas être quelque chose qu'on défend pour, euh, pour avoir le droit à la dignité, à la vie ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que, voilà, les gens, ils sont ce qu'ils sont. Ils, ils sont bien, ils sont pas bien... Euh, quand, quand ils ont des problèmes, quelqu'un est né euh, sans les jambes, quoi, il est né sans les jambes. On ne va pas raconter qu'il a la même mobilité que quelqu'un qui a, qui a les jambes. Ça ne nous empêche pas d'avoir euh, autant de, les, les mêmes droits, le même droit à la vie, etc. Ça ne nous rend pas inférieurs. Ce n'est pas là-dessus hein, que je veux avoir une précision. Bon, mais on en discutera peut-être après. Je vais juste remarque. C'est que, à mon avis, cette volonté d'avoir une définition hyper large et floue de l'intelligence, c'est une façon de pouvoir remettre un peu n'importe quoi et pour dire que tout le monde est un peu autant intelligent qu'un autre. On, on rajoute les émotions, donc il n'est pas bon en QI, mais il est bon en émotion. Donc, finalement, il est intelligent de manière floue et large. C'est une façon que d'égaliser un peu tout le monde. Oui, on oui. trouvera toujours des trucs à mettre dans l'intelligence qu'un Oui, parce que c'est un enjeu d'avoir droit à, au, au respect, alors que je pense que ça ne devrait pas être un enjeu pour avoir droit au respect. Et qu'insister que, que c'est un enjeu pour avoir droit au respect, ça laissera forcément certains sur le carreau. Donc, qu'on doit construire une vision du monde non sexiste malgré l'existant biologique. Il faut améliorer l'état actuel des choses. Il ne s'agit pas de retourner en arrière, en supprimant les causes, les constructions sociales qui créent le mal. On peut compenser les réalités biologiques. Il y a des réalités biologiques qui sont différentes entre les hommes et les femmes et qui sont probablement la raison pour laquelle les, euh, dans pratiquement toutes les sociétés au monde, on donne aux femmes un statut euh, de, de moindre pouvoir que, que les hommes. Donc euh, le fait que les femmes supportent le coût de la reproduction, c'est quelque chose qui... Qui, qui, est, qui résulte de, de la, la biologie, qu'on peut arriver à contrer, qu'on peut arriver, je ne sais pas exactement comment, mais il y a forcément des moyens, on peut réfléchir à comment faire que les femmes ne supportent pas plus le coût de la reproduction que les hommes. L'impossibilité de se reproduire, euh, dire, euh, bon, moi j'ai eu euh, mon premier enfant quand j'avais 53 ans, euh, c'est un choix que les femmes n'ont pas et qui impacte leur... Euh, leur, leur, la vision qu'elles peuvent avoir de, de leur vie, de leurs études, de leur carrière, etc. Bon, pas de toutes, parce qu'il y a des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, mais je veux dire, dans, dans l'ensemble, c'est une source d'inégalité au sein de la société. La science aujourd'hui, elle peut faire qu'une femme puisse se reproduire, y compris à 60 ans. Je pense que ce serait une évolution qui, soit, qui, qui serait excellente, que les femmes puissent avoir cette perspective-là. Contrer les tendances n'est pas souvent présentes chez les hommes, bon, on en a parlé, Là, euh, pour montrer euh, un petit peu la, à quoi tend cette, ce naturalisme si présent dans le, les, les milieux qui se veulent progressistes et qui en arrivent à être clairement et parfois explicitement réactionnaires, c'est un article qui est paru dans un journal suisse, Le Temps, il y, y, y a trois ans, qui dit que la violence n'aurait pas toujours existé et qui dit euh, oui les, les hommes... Euh, Préhistorique, Cro-Magnon, etc. Ils étaient non violents, ils étaient beaucoup moins violents. Je pense que c'est extrêmement euh, euh, douteux scientifiquement. Euh, je le pense parce que l'auteur qui, qui cite en appui à cette thèse, c'est Marilène Patoumatis, que je la connais. Et je sais qu'elle qu ne vaut euh, pas grand-chose à un niveau euh, de, de sérieux scientifique. Euh, mais ça, ça plaît à tout le monde. On se dit, oui, à une époque, ce n'était pas... Euh, euh, les, les humains étaient non, euh, non violents, etc. Donc il y a une construction sociale qui nous a rendu violents, donc il faut retourner au passé. C'est-à-dire qu'une une volonté dans la gauche, qui est clairement de retour au passé, et donc une volonté réactionnaire. Donc les scientifiques euh, et militants de l'empathie sont rassemblés dans un projet ambitieux, montrer que la brutalité n'est pas inhérente à l'animal humain, que nous pouvons changer. Comme si... Euh, le fait que nos ancêtres aient été brutaux implique qu'on ne peut pas changer. C'est un présupposé omniprésent dans, dans, dans la gauche. Aussi, pardon, il y a aussi de l'âge d'or. Oui, voilà, c'est ça, l'âge d'or. L'âge d'or qui a été euh, la perfection. Voilà. Et avec, comme conséquence, évidemment, là, qu'on euh, qu dit, oui, il n'y avait pas de violence, mais bon, il n'y avait pas de violence avec les, euh, entre les humains. Euh, mais évidemment, ils étaient, euh, ils étaient carnivores. Euh, la violence était uniquement pour la chasse, etc. Mais ça, ça compte pas. C'est-à-dire que pour arriver à, à dire que dans le passé c'était bien, il faut euh, complètement euh, nier, enfin considérer comme négligeable la, la souffrance des, des, des non-humains.